Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui parce que la vidéo est très spéciale et en plus de ça, je ne suis pas tout seul. Salut à tous, ça fait super longtemps, c'est pas vu, c'est un plaisir de vous retrouver. Si je suis là aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est qu'avec Alexandre, on a une annonce à vous faire, on démarre un nouveau projet. On a déjà eu l'occasion d'en parler dans des vidéos, mais c'est vrai qu'on est des passionnés de technologie, c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne fait plus que des vidéos sur PowerPoint, mais également sur d'autres logiciels. Mais au-delà de ça, pour parler directement de ce qui nous intéresse, ça fait surtout 4 ans qu'on s'intéresse à l'univers de la blockchain et des crypto-monnaies. Vous l'aurez donc compris, la chaîne YouTube va évoluer et on va donc s'attarder à de nouveaux sujets comme les applications de la blockchain, les crypto-monnaies et un grand nombre de technologies. Mais comme nous ne voulons pas détruire l'identité de ProLearning, nous avons décidé de démarrer cette nouvelle aventure sur une nouvelle chaîne YouTube. Parce que oui, la chaîne ProLearning n'est pas loin de 1000 personnes par jour sur les différentes thématiques de la présentation, des supports nécessaires comme PowerPoint, Canva. Et nous ne voulons pas abandonner ces différentes personnes qui en ont besoin. Ça fait déjà quelques semaines qu'on partage des vidéos sur cette nouvelle chaîne et qu'on n'est plus trop actif du coup sur ProLearning. Mais on aimerait également vous partager le contenu de l'autre chaîne ici. Bien sûr, l'idée n'est pas de partager exactement le même contenu sur les deux chaînes. Ça n'aurait aucun sens. On aimerait, pour ceux qui nous apprécient, qui apprécient notre pédagogie, mais également notre contenu, que vous nous rejoignez dans cette nouvelle aventure et pour nous rejoindre il n'y a rien de plus simple vous cliquez sur le premier lien dans la description et vous pourrez découvrir notre nouvelle chaîne youtube dans tous les cas cela ne vous coûtera rien si le contenu ne vous plaît pas du tout ne vous abonnez pas c'est pas la peine vous pouvez bah, rester sur pro learning hein. on sera toujours là mais si ça attire votre curiosité que vous sentez que vous allez apprendre des choses n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette nouvelle chaîne c'est le meilleur moyen de ne rater aucune des prochaines vidéos D'autant plus qu'on a un rythme assez soutenu de une à deux vidéos par semaine. Et pour mieux comprendre l'objectif et les valeurs qu'on veut transmettre sur cette nouvelle chaîne YouTube, je vous laisse regarder le teaser qu'on a réalisé avec Alexandre. Bon visionnage. Lui là, c'est Victor. En 2017, il a cassé son PEL pour acheter des cryptos. Le résultat, c'est qu'en 2018, il lui restait que ses deux yeux pour pleurer et une expérience désastreuse sur les cryptos. Et lui là, c'est Alex, le meilleur pote de Victor. Et en bon pote, il l'a suivi en 2017, mais avec juste une centaine d'euros. Pas fou non plus. En 2018, même résultat que son camarade de conneries. Même plus de quoi m'avancer mon café à la pause. Et vous voulez savoir, c'est quoi la meilleure On s'est complètement désintéressé du marché jusqu'en 2020. On avait été tellement traumatisé par cette expérience qu'on ne voulait plus entendre parler de crypto-monnaie ni d'ICO. Et si vous avez suivi le marché, vous comprendrez qu'on est passé à côté de bien des opportunités. Mais en vrai, ça on s'en fout. Bon, vous venez d'avoir un aperçu de notre histoire et on pense vraiment pas être les seuls dans cette situation. On pense même d'ailleurs ne pas du tout être les pires dans cette situation. Il est arrivé bien pire à d'autres et on aimerait vraiment vous éviter ça. Cette chaîne aura pour objectif de vous donner une vue d'ensemble du marché des crypto monnaies et de la blockchain. Nous accorderons aussi un soin particulier à certains sujets pour que vous évitiez de commettre les mêmes erreurs que nous et que vous puissiez évoluer dans cet écosystème en toute autonomie. Dans quelques jours, nous allons démarrer une aventure avec vous et notre objectif, c'est de vous accompagner tout le long. On va tout reprendre depuis le début et vous allez voir même si c'est un environnement assez effrayant au final on peut s'en sortir mais je vous préviens pour nous c'est vraiment une passion donc notre but c'est quand même qu'on se fasse plaisir qu'on vous fasse plaisir et qu'on passe tous un bon moment alors ne vous inquiétez pas tout va bien se passer et pour te résumer qui on est on est deux ingénieurs fraîchement diplômés en data et en cloud autant te dire que la tech on adore ça et les lignes de code on en voit toute la journée mais au delà de ça on est passionné par les crypto monnaies on adore la blockchain toutes les innovations qui sont liées à ça et on peut passer des nuits entières à regarder des white papers, des light papers, regarder des des, des comptes Telegram juste pour voir s'il y a un intérêt, qu'il y a moyen peut-être de faire un petit peu d'argent et d'arrondir nos fins de mois. Du coup, si tu as envie d'intégrer cette aventure et de partager tous ces moments avec nous pour te construire des vraies connaissances sur les blockchains et les crypto-monnaies, on te conseille de t'abonner maintenant et on sortira bientôt des vidéos qui, je le pense, vont t'intéresser. Bon, bah maintenant, tu sais tout. Donc si tu veux rejoindre l'aventure, n'oublie pas de t'abonner à notre nouvelle chaîne CryptoScience pour ne pas rater les prochaines vidéos. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec Victor, on t'attend de l'autre côté, alors je te dis à très bientôt.